Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau direct spécial épreuve de leçon pour le CRPE 2022 donc bienvenue sur Facebook, bienvenue sur Instagram par ici, bienvenue pour ce nouveau live euh, qu'on va essayer de faire assez court cool mais concis sur l'épreuve de leçon, euh, donc on va revenir ensemble sur cette grande nouveauté du CRPE 2022, cette, cette épreuve orale, cette nouvelle épreuve orale du CRPE. Donc bienvenue à tous, moi je suis Jade, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je fais partie de l'équipe Fort Prof, euh, pour certains on s'est déjà rencontrés lors des réunions d'information qu'on anime le mardi avec mon autre binôme Jade, pour d'autres, on a pu se échanger ensemble sur les réseaux sociaux, par message ou à travers d'autres live. Donc bienvenue à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour, euh, pour ce live un peu express. Je ne vais pas vous garder trop longtemps parce que certains d'entre vous sont en vacances, peut-être peut euh, au bord de la piscine. Donc je comprends que vous avez plutôt envie de, de passer un après-midi cool que de regarder ce live CRPE bien studieux. Euh, D'autres sont en pause de travail, donc on va essayer de faire rapide pour libérer tout le monde et à la fois avoir les infos capitales pour cette épreuve. Donc merci d'être là. Euh, alors moi aujourd'hui je vais être assistée par Jade, hein, donc ma binôme qui pourra répondre à vos questions euh, sur le chat, donc n'hésitez pas à les poser. Bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui nous rejoignent sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions, elle vous répondra directement sur le chat. Et si vous avez des questions encore après, après ce live, on y répondra personnellement, euh, pareil sur le chat. Évidemment ce live comme d'habitude sera disponible en replay donc si vous devez partir un peu plus tôt, pas de problème, vous restez le temps que vous pouvez et vous récupérez le live euh, quand vous pourrez, juste après sa diffusion il sera disponible en replay sur Youtube également. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Si toutefois c'est pas assez fort qu'il y a des petits… Euh... bonjour Valou, euh, bonjour Lina, plaisir de vous retrouver ici, on a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble sur les réseaux sociaux. Euh, si toutefois le son n'est pas assez bon, si on a des coupures de connexion, etc., dites-le, dites-le, je ne m'en rends pas forcément compte en simultané, donc n'hésitez pas à le dire et Jade me remontre à l'info. Euh, ok, donc on va, on va attaquer rapidement pour ne pas perdre de temps. Donc, euh, l'épreuve de leçon, qu'est-ce que c'est Alors, il faut savoir que l'épreuve de leçon, c'est une des deux épreuves orales que vous allez avoir euh, lors de ce euh, nouveau, euh, nouveau concours, cette euh, réforme qu'on entend depuis, parler depuis quelques mois. Voilà. Cette année, vous aurez donc deux grosses épreuves orales et l'épreuve de leçon est la première des deux épreuves. Vous le savez, je recontextualise quand même, vous savez que pardon pour le CRPE, vous avez d'abord des épreuves écrites, qui sont des épreuves écrites d'admissibilité, que vous devrez forcément réussir pour atteindre les épreuves orales d'admission qui, elles, euh, décideront donc si vous êtes lauréat ou non. Donc l'épreuve de leçon, c'est la première épreuve orale que vous devrez passer une fois que vous aurez réussi vos trois épreuves écrites. Donc cette épreuve de leçon, elle est notée donc sur 20, coefficient 4. Donc Il y a 80 points à aller chercher sur cette épreuve. Pour information, les épreuves orales sont notées sur 120 points. Donc vous voyez qu'il y a quand même un gros morceau à aller récupérer sur cette épreuve de leçon. Voilà, C'est quand même une bonne épreuve et on verra dans ce, dans ce live qu'il faut la préparer dès maintenant et qu'elle est assez exigeante. Cette épreuve de leçon concerne les mathématiques et le français. Donc, français-maths que vous aurez déjà vu sur les écrits. Et là, on repasse une couche euh, sur les euros. Donc, français-mathématiques sur une épreuve notée donc sur 80 points. Euh, ce qui est important à retenir avant qu'on rentre dans le détail de, de cette épreuve, c'est que notre conseil de base, c'est de commencer à préparer cette épreuve dès maintenant, le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on vous proposez ce live dès maintenant, pour vous sensibiliser vraiment à cette épreuve de leçon. Souvent, l'écueil euh, des candidats au concours, c'est d'attendre de passer les épreuves écrites pour amorcer la préparation des épreuves orales. Ça, malheureusement, ça vous met trop en difficulté et vous n'êtes pas prêt une fois devant le, ju devant le jury. Donc, vraiment, j'insiste, mettez, euh, mettez tout en œuvre pour préparer cette épreuve orale, ces deux épreuves orales et en l'occurrence cette épreuve de leçon, le plus tôt possible. Et vous verrez qu'en plus des euh, compétences notionnelles et pédagogiques vous devrez aussi travailler votre posture orale hein, parce que vous êtes vraiment évalué sur l'oral on va le voir ensemble voilà, je tenais à vous rappeler ça c'est important à avoir en tête mais rassurez-vous, vous êtes dans les temps là. si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est que vous êtes largement dans les temps ce qu'on va vous demander sur cette épreuve de leçon donc, successivement, vous allez devoir concevoir et animer une séance de français et de mathématiques pour ce faire, vous allez vous appuyer sur un sujet de français et un sujet de mathématiques qui seront composés de maximum 4 documents pédagogiques, c'est-à-dire que vous allez avoir peut-être des extraits de manuels scolaires, euh, des travaux d'élèves, des extraits de programmes scolaires ou autres, en tout cas, maximum 4 documents sur lesquels vous allez vous appuyer. En tout cas, dans ces documents, vous saurez explicitement à quel moment de l'année scolaire se situent vos élèves. Donc à partir de ces documents vous allez devoir préparer et ensuite animer devant le jury une séance. Euh, Est-ce que déjà vous savez euh, ce qu'est une séance je, je vais rapidement poser la question et je vais revenir dessus parce que souvent quand il s'agit d'un premier passage du concours il y a beaucoup de termes comme ça qui sont assez étrangers et c'est bien de revenir dessus rapidement pour savoir un peu quand même ce qu'on attend de vous. Donc euh, Rapidement et vraiment dans les grandes lignes, une séance, si vous voulez, c'est la préparation écrite et organisée de la leçon que vous allez enseigner à vos élèves, c'est-à-dire que quand on est professeur des écoles, chaque leçon est pensée et rédigée sur un modèle bien précis qui s'appelle la séance, c'est-à-dire pour chaque séance, vous devez savoir où est-ce que vous amenez vos élèves, ce que vous voulez leur apprendre et ensuite vous devrez valider les acquis. Donc voilà, ça c'est vraiment la séance et chaque leçon s'appuie sur une séance. Ici, donc on vous demande justement de préparer cette séance et de l'animer. Mais je vous rassure, vous allez dans l'année de votre préparation au concours apprendre à faire une séance, apprendre à savoir ce qu'on attend de vous, etc. Pas d'inquiétude. Bah, je tenais quand même à revenir sur ce point. Revenons donc sur l'épreuve. Donc, vous allez devoir vous appuyer sur les deux sujets pour préparer et animer vos deux séances. Pour préparer vos séances, vous allez avoir deux heures de préparation. J'ai vu la question sur le chat deux heures de préparation pour préparer vos séances et ensuite vous allez devoir présenter chacune de vos séances successivement. On commence par le français. Une fois vos deux heures de préparation sont passées, vous allez avoir 10 à 15 minutes pour exposer et présenter votre séance au jury. Il sera suivi de 15 à 20 minutes d'entretien avec le jury qui vous posera des questions sur votre séance de français. Ensuite, on enchaîne sur les mathématiques. Pareil, 10 à 15 minutes de présentation euh, de votre séance de mathématiques et 15 à 20 minutes d'entretien avec le jeu. Donc, je vous rappelle, pour cette épreuve de leçon, vous avez deux heures de préparation. Vous arrivez, vous découvrez vos deux sujets. Vous avez deux heures pour monter vos deux séances et vous préparer à la présentation. Ensuite, vous avez une heure d'épreuve, si vous voulez, répartie. Donc, 30 minutes par discipline, 30 minutes de français, 30 minutes de mathématiques. Une partie présentation de votre travail, une partie entre cinq jury. Ce qu'il faut bien retenir, euh, alors je vois qu'il y a des personnes qui, qui sont déjà au courant de ce qu'est une séance, et, et en effet, oui, la séance fait partie d'une séquence. C'est-à-dire que vous avez une séquence, dans cette séquence, vous avez plusieurs séances. Mais ça, c'est un détail, vous l'apprendrez plus tard. C'est ce important, est, est important de se rappeler ce qu'était une séance. Euh, Qu'est-ce que va vraiment chercher le jury dans cette épreuve vous allez être évalué évidemment sur vos euh, connaissances disciplinaires, hein, votre maîtrise de chaque discipline. Je vous rappelle qu'en français mathématiques, on attend de vous un niveau fin de collège, voire seconde. Pour euh, les mathématiques, ça sera sur les nombres et calculs. Et pour le français, ça sera sur l'étude de la langue. Je vous renvoie au site du ministère de l'Éducation nationale pour bien... Euh, connaître les niveaux des épreuves. Mais dans tous les cas, vous, vous devrez maîtriser euh, les connaissances jusqu'à la fin du collège pour le français et les mathématiques et sur certaines notions jusqu'à la seconde. Ça, c'est quand même important à avoir en tête. Mais de toute façon, si vous êtes aux euros, c'est que vous avez réussi les écrits et c'est que vous maîtrisez ces notions-là. Donc, pas d'inquiétude. Évaluer sur les connaissances disciplinaires. Évidemment, évaluer sur vos compétences pédagogiques. Hein, C'est-à-dire, hein, ce, ce que je viens un peu de vous expliquer par rapport à la séance, comment est-ce que j'enseigne à mes élèves euh, comment est-ce que je monte ma séance qui me sert de support d'enseignement et, euh, et en fait euh, quelle est mon aptitude à enseigner finalement, c'est ça que le jury va, va regarder hein. une fois qu'il a validé vos connaissances disciplinaires il va, il va en fait juger votre capacité à enseigner donc votre aptitude à être professeur des écoles et ça c'est donc le volet plutôt pédagogique et didactique peut-être un nouveau mot pour vous didactique Pareil, vous verrez dans l'année la didactique et c'est vraiment toute l'approche, toute l'approche apprentissage. Comment est-ce que j'enseigne à mes élèves, euh, par quelle euh, pédagogie je passe pour enseigner à mes élèves. Tout ça, vous le verrez plus tard, pas d'inquiétude. Retenez surtout que sur l'épreuve de leçon, vous allez être évalué sur vos connaissances disciplinaires et vos connaissances pédagogiques. Une fois qu'il vous aura écouté... Euh, et durant la partie d'entretien, le jury va donc s'assurer de, de, de, de, de ça, hein, de la validation des acquis disciplinaires et pédagogiques. Et donc, il va vous poser des questions. Les questions qu'il va vous poser porteront, pourront porter sur la discipline. Hein. C'est tout à fait probable que le jury vous demande, par exemple, si vous avez une leçon, je ne sais pas, sur l'adjectif. Bah, Rappelez-moi, s'il vous plaît, la définition de l'adjectif qualificatif. Ça peut être ça. Et ensuite, on peut enchaîner tout à fait sur des questions plus pédagogiques. Donc voilà, c'est important d'être à l'aise avec ces, avec ces notions-là. Il va, le jury va pouvoir vous poser des questions évidemment pédagogiques, un peu plus poussées sur, sur la maîtrise de la pédagogie, mais aussi sur la structure de votre séance. Hein. Il va pouvoir essayer de vous déstabiliser, par exemple, en vous demandant, d'accord, donc là, votre séance, euh, elle est très bien construite, et si jamais euh, vos élèves réagissent comme ça, qu'est-ce que vous faites Comment vous réagissez Ça, voilà, ça peut être une question déstabilisante, mais c'est volontaire, hein. c'est-à-dire que le jury va essayer là de juger votre capacité euh, d'adaptation. parce que vous le savez quand on est professeur des écoles, l'une des qualités principales, c'est notre capacité d'adaptation. Parce que entre ce qu'on prépare en théorie sur notre papier pour notre séance et ce qui se passe dans la vie euh, vraiment de classe, hein, c'est-à-dire les difficultés qu'on n'a pas forcément anticipées, à des réactions d'élèves auxquelles on n'a pas pensé, une durée qu'on a mal évaluée, bah, tout ça, c'est des, des, euh, des choses auxquelles il faut s'adapter et réagir. Parce que le but, c'est que vous puissiez tenir le fil de votre leçon pour amener vos élèves là où vous voulez donc sur, euh, sur la réussite de, de la compétence que vous menez dans votre leçon et ça le jury il va bien falloir qu'il arrive à le déterminer est-ce que le candidat que j'ai en face de moi est capable de réagir et de s'adapter euh, à, à la réalité du terrain donc ce qui va se passer en classe voilà pourquoi il pourra vous poser des questions un peu déstabilisantes ça il faut y être préparé et ça ça se prépare évidemment et il faudra s'entraîner pour ça voilà vous pouvez avoir ce genre de questions ce qu'il faut vous garder en tête, c'est que euh, vous vous présentez devant le jury en tant que futur professeur des écoles. Et que votre objectif principal, c'est de faire réussir vos élèves et tous les élèves de votre classe. Le principal, si, même si vous êtes déstabilisé dans les questions, c'est d'arriver à rebondir et de garder ça en tête. Donc de faire ressentir ça au jury. Hein. Vous avez vraiment envie de faire réussir vos élèves. Euh, évidemment, euh, il ne faut pas oublier que le CRPE, c'est bien le concours de recrutement de professeurs des écoles. C on oublie peut-être parce qu'on parle beaucoup de CRPE, mais c'est un concours de recrutement. Donc, le jury va chercher à recruter des futurs professeurs des écoles. Comme je vous l'ai dit, la sélection des écrits est passée. Là, on est sur les oraux. On est vraiment sur je détermine si la personne que j'en fasse de moi est potentiellement un bon professeur des écoles, un bon futur professeur des écoles. C'est-à-dire que devant lui, de, de, de, le jury va devoir se dire « est-ce que le candidat que j'ai devant moi, euh, en septembre, va pouvoir euh, bah, accueillir une classe de 30 élèves, va pouvoir euh, faire sa classe ?» Donc ça, ça, il doit pouvoir le ressentir à travers votre, votre prestation orale. Et donc, vous allez devoir montrer vos connaissances. Vous allez devoir prouver que vous avez travaillé dur pendant des mois pour, euh, pour arriver ici. Et vous allez devoir montrer que vous êtes prêt et motivé à faire votre première rentrée scolaire. C'est pour ça que j'insiste, c'est un vrai entretien de recrutement, évidemment basé sur vos compétences disciplinaires et pédagogiques, mais il ne faut pas oublier qu'il faut quand même se vendre et prouver qu'on est capable d'eux. Euh, donc, je répète, en plus des connaissances disciplinaires qui vont, donc pour les Français, les Mathématiques, cette épreuve de leçon jusqu'à la fin de troisième, voire euh, épreuve de euh, niveau seconde pour euh, deux notions bien précises, il va falloir également travailler votre posture orale. Je vous en parlez en début euh, de live. La posture orale est capitale, c'est-à-dire que euh, même si vous connaissez, vous maîtrisez votre sujet, il faut arriver à faire passer l'information, il hein. ne faut, faut, faut pas oublier que le jury vous juge clairement sur votre prestation. Et donc il va falloir ben, adopter la posture de l'enseignant, la posture du professeur des écoles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que quelques mois après euh, vos euros, vous allez avoir une classe et que c'est vous qui allez être l'adulte des références dans votre classe, vous allez être la personne qui va diriger vos élèves pour les amener là où vous voulez. Donc, Vraiment, pensez à ça euh, quand vous présentez devant le jury. Pensez que vous êtes déjà dans l'institut du futur professeur des écoles. Ça, c'est important et ça se travaille toute l'année. Euh, il va falloir vous exprimer clairement et de manière concise. Il va falloir penser euh, que vous vous adressez à un public de 3 à 12 ans. Hein. Vos élèves, vos élèves euh, pourront aller de 3 à 12 ans, c'est-à-dire que quand vous allez devoir... Préparer votre séance et la présenter, il ne faut pas oublier que vous, votre public, ce sera ça, hein, des enfants de 3 à 12 ans. Donc réfléchir à ça et donc ça veut dire oublier aussi euh, vos réflexes et vos automatismes professionnels que vous pouvez avoir si vous êtes dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou si vous êtes étudiant d'ailleurs. On oublie des réflexes professionnels, c'est-à-dire que si on animait des réunions avec des équipes, ben, ce n'est pas pareil parce qu'on ne s'adressera pas à des adultes. On oublie euh, tout l'argumentaire commercial qu'on peut avoir si on vient peut-être de la vente, du milieu médical, juridique. Tout ça, on oublie et on se ressent vraiment sur des termes euh, « éducation nationale euh, » et on s'adresse à un jeune public, ça, pas de panique, ça s'apprend. Évidemment, travailler sur les types de langage, travailler sur euh, comment je capte l'auditoire, comment euh, je capte l'attention, hein. pareil, on aura un public jeune, vous savez que les enfants, selon leur âge, on peut les perdre rapidement quand, quand on s'adresse à eux. Tout ça, ça se travaille. Évidemment, argumenter clairement votre propos et arriver à convaincre votre jury et poser votre voix. Donc, vous voyez qu'en plus euh, du fond, il y a aussi la forme à travailler. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça, ça ne peut pas se préparer euh, en deux mois euh, après les écrits. Hein. Je le répète, ça, ça se prépare dès le début de parce que finalement, si on s'entraîne et que ça devient une routine, bah, lorsqu'on arrive devant le jury, on est quand même plus armé et on est quand même plus à l'aise. Donc, on sera moins facilement déstabilisé. Ça, c'est important. Nos conseils de préparation. Ce qu'on vous conseille, et je vous le redis, je le martèle, attaquer le plus tôt possible. Ça, c'est primordial. Ça fait 25 ans qu'on prépare au concours. On connaît on connaît les écueils réguliers, fréquents. Surtout, ne pas attendre que les écrits passent pour se préparer aux oraux et notamment cette épreuve de leçon qui est notée sur 80 points qui est plus de la moitié de épreuves orales. Donc, si vous voulez, donnez-vous les moyens d'aller chercher ces points-là. Vous pouvez le faire si vous entraînez bien et si vous préparez assez à, à l'avance. Consolidez vos acquis notionnel, hein, disciplinaire, français, mathématique. je vous ai répété le niveau à, à atteindre, travaillez là-dessus, vraiment n'oubliez pas de travailler aussi le fond parce que vous ne pouvez rien construire sur du vide. Le, vous ne pourrez pas duper le jury, le jury va forcément se rendre compte, si vous êtes trop fragile sur les notions de français, mathématiques, il faudra vraiment être blindé là-dessus pour pouvoir bah, rapidement rebondir. Euh, même si vous êtes un bon orateur, n'oubliez pas que, que le fond est important quand même. Il faudra évidemment connaître les programmes euh, scolaires de français et mathématiques. Donc les programmes scolaires sont les programmes sur lesquels vous allez vous appuyer quand vous serez professeur des écoles en tant que candidat au concours pour justement savoir ben, qu'est-ce que je dois apprendre à mes élèves à tel niveau, euh, euh, dans tel cycle et dans telle discipline. Tout ça évidemment s'appuie sur les programmes scolaires que vous devrez connaître pour, euh, pour ces épreuves-là et qui vous accompagneront dans toute votre carrière. Il va également falloir euh, vous entraîner à concevoir des séances. Il ne s'agit surtout pas de vous euh, de, de découvrir l'exercice et d'improviser aujourd'hui ou même quelques semaines avant, ça sera trop court. Préparez le plus tôt possible, familiarisez-vous avec ce que c'est une séance, comment j'organise une séance, garder, avoir vraiment cette mécanique en tête pour qu'en fait, rapidement, lorsque vous arrivez devant votre sujet, vous sachiez, vous sachiez déjà comment, est -ce que une, comment se monte une séance et ce qu'on attend de vous. Vous l'apprendrez dans la préparation, mais rapidement, quels sont les objectifs de réussite de mes élèves sur cette leçon euh, Comment est-ce que j'introduis ma séance Quelles sont les phases d'apprentissage par lesquelles mes élèves vont passer Quelle est la durée de la séance Combien de temps elle va durer euh, Comment je vérifie que mes élèves aient bien acquis les notions que je suis en train de leur enseigner Et enfin, comment je conclue ma séance Tout ça, euh, il faudra l'avoir en tête dans cette mécanique de, de préparation de séance et d'animation. Si vous voulez des exemples de séances dès maintenant, je vous renvoie sur notre plateforme d'accompagnement des professeurs débutants euh, qui s'appelle la fabrique du prof. Je vous mettrai le, le lien dans les commentaires et peut-être que Jade pourra vous le mettre. La fabrique du prof, c'est notre plateforme d'accompagnement des, en, des enseignants débutants, dessus on vous propose des séances gratuites à télécharger. Allez le télécharger si ça peut vous rassurer. Dernier conseil qu'on vous propose euh, dans la préparation, c'est de pouvoir mettre à l'épreuve quelques séances d'entraînement dans l'année, c'est-à-dire pouvoir tester vos séances en français en mathématiques sur certains niveaux eh bien sur le terrain, c'est-à-dire en école, dans une classe. Et pour ça, on vous propose de le faire à travers des stages, c'est-à-dire que vous, euh, nous, donc nous vous propose évidemment des conventions de stage chez Fort Prof, mais vous demandez à faire un stage, vous, euh, vous, vous rencontrez une professeure des écoles titulaires ou un professeur des écoles titulaires, vous rencontrez des élèves, ça peut être sur un jour, deux jours, trois jours, plusieurs jours, et vous euh, demandez donc à l'enseignant si vous pouvez tester et, et, et monter une séance, euh, une séance en français en mathématiques sur le niveau euh, de la classe. Vous allez la monter, vous allez la tester et vous allez voir bah, qu'il peut y avoir des différences entre ce que vous avez anticipé et ce qui se passe réellement. Et ça, c'est les connaissances du terrain, ça c'est l'expérience. Et il n'y a rien de tel en fait que de se confronter euh, au terrain pour pouvoir retravailler derrière et, et du coup vous enrichir de ça pour être prêt le jour J. Et ça, le jury appréciera beaucoup que vous ayez connaissance du terrain, même si c'est quelques jours, c'est toujours à valoriser, et ça va vous enrichir dans votre préparation au concours, de manière générale, et dans la présentation à l'oral de votre séance. C'est-à-dire que si le jury vous pose une question, eh oui, eh et oui, et d'accord, et si donc votre élève réagit comme ça, si votre élève euh, euh, se disperse, si votre élève ne comprend pas, qu'est-ce que je fais Mais Là, vous allez pouvoir vous appuyer sur les difficultés que vous aurez rencontrées lors de ce stage, et vous allez pouvoir réagir avec euh, ce que vous avez vécu. Si vous pouvez faire des stages, faites-le. Pour tester des séances d'entraînement. Voilà pour les conseils principaux. Maintenant, j'aimerais euh, revenir sur comment est-ce que nous, on vous prépare chez Fort-Prof à cette épreuve de leçon euh, pour vous donner quelques pistes, quelques pistes de, de révision. Donc nous, je vous l'ai dit et je vous le répète dès le début de l'année, on vous prépare à aux épreuves orales et notamment à l'épreuve de leçon sur des sujets de concours. C'est-à-dire qu'en fait, les sujets que vous allez rencontrer euh, le jour J, bah, en fait, chez FortProf, vous allez travailler dessus dès le début de l'année. C'est-à-dire que dès le début de l'année, vous allez travailler sur des sujets de type concours, c'est-à-dire que vous aurez deux heures de préparation, euh, vous allez apprendre à gérer votre temps, vous allez apprendre à comprendre les dossiers qu'on vous propose dans le sujet, vous allez apprendre à décortiquer ça, à avoir la méthodologie d'épreuve, comment est-ce que j'attaque, comment est-ce que je gère mon temps euh, Qu'est-ce qu'on qu qu attend de moi directement voilà. Arrive à être efficace rapidement pour que le jour J vous, vous mettiez à profit les deux heures complètes et que vous ne soyez pas euh, hors timing. Donc Des sujets de concours dès le début de l'année. Euh, vous prendrez la parole euh, dès le début de l'année en classe, donc dans les groupes classe for Prof, vous apprendrez à prendre la parole dès le début de l'année. Pourquoi Parce qu'on l'a vu, il faut absolument maîtriser euh, l'oral, être à l'aise à l'oral, arriver un petit peu à cocher toutes les cases qu'on a vues ensemble sur la forme également, hein, pas que le fond, la forme, maîtriser, euh, maîtriser son discours oral. Ça c'est important. Vous aurez également à disposition des vidéos méthodologiques sur euh, la séance, c'est à dire que tout ça est très nouveau pour vous. Et nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait vous mettre des vidéos outils à disposition pour bien comprendre ce si qu'est une séance, pour avoir la méthodologie, comment est-ce que je m'attaque à une séance, euh, comment est-ce que je la prépare, euh, quelles sont les étapes que je dois valider et, euh, et enfin, qu'est-ce qu'on attend de moi Comment est-ce que je construis ma séquence et qu'est-ce qu'on attend de moi Et qu'est-ce que de des élèves Ça, enfin, c'est important. Et évidemment, toute l'année, euh, vous apprendrez euh, à travers vos cours et vos sujets à concevoir et animer des séances. Ce qui est important aussi, euh, ce qu'on a mis dans la préparation, ce sont la préparation au programme scolaire. Ça, c'est un gros morceau, des programmes scolaires. On en est conscient et pour ça, en fait, on vous prépare dès maintenant. Et d'ailleurs, si on a des membres de la promo Marie Curie avec nous aujourd'hui, vous allez pouvoir en témoigner. Vous préparez les programmes scolaires dès maintenant, dès l'été, à travers des cartes mentales euh, sur les forums, sur votre campus. On vous apprend à travailler les programmes scolaires à travers des petites cartes mentales. Donc les cartes mentales, rapidement, si ce n'est pas clair pour vous, ce sont des, euh, des visuels, euh, ce sont des schémas en fait, d'apprentissage. Si vous voulez, vous schématisez euh, la, la, la notion, le programme sur des petites cartes avec des traits, des flèches, des ronds, de manière à ce que ce soit très clair. Donc vous travaillez les programmes scolaires dès le début de l'année et d'ailleurs dès maintenant, dès l'été, à travers des cartes mentales pour que ça se soit validé et que ce ne soit pas le plus compliqué pour vous, hein, que ce soit vraiment quelque chose à côté, que vous vous concentriez plus sur, sur euh, votre prestation orale, sur l'entraînement, sur les sujets, etc. Euh, donc ça, c'est important. Vous aurez également des entraînements oraux, c'est-à-dire qu'en plus de travailler sur les sujets, on va vous, euh, on va vous apprendre à vous, on va vous entraîner, on va vous mettre en situation de concours, c'est-à-dire que vous allez... On va vous mettre en situation, vous allez arriver sur votre entraînement oral, vous allez préparer votre sujet pendant deux heures et ensuite vous allez être interrogé par des professeurs prof qui seront en position de jury, hein, qui vont vous poser des questions type de jury, donc les fameuses questions déstabilisantes, les fameuses questions un peu précises, un petit peu un petit déroutantes comme ça, et vous allez du coup apprendre à réagir, rebondir, etc. et vous allez vous nourrir du retour des professeurs pour pouvoir travailler et vous améliorer sur votre prochain entraînement. Le but c'est qu'en fait, avec les entraînements répétés, euh, l'exercice soit, en tout cas, s'il n'est pas facile, qu'il soit banal. C'est-à-dire qu'il soit normal et que ce soit quelque chose de, euh, de connu pour vous, de familier, de manière à voilà, arriver le jour J, être quand même plus armé et un peu plus en confiance. Ça, c'est super important. Euh, enfin, vous allez être accompagné par des professeurs spécialistes de l'enseignement primaire du premier degré. J'y tiens, je, je tiens à préciser parce que... Euh, les oraux, ce n'est pas juste euh, montrer ses connaissances disciplinaires. Hein, ça, on l'a vu. C'est vraiment montrer qu'on sait enseigner à des élèves de primaire. Donc, je le répète, des élèves de 3 à 12 ans. Ça, on ne peut pas l'apprendre avec, avec des enseignants euh, de collège, de lycée, d'université. Hein, des professeurs euh, de CAPES, qui ont le CAPES, des professeurs agrégés. Ce sont des professeurs très compétents sur la maîtrise disciplinaire, mais pas forcément sur la pédagogie et la, didact la didactique de l'enfant. Euh, en primaire ça c'est important d'être accompagné par des personnes qui connaissent le terrain qui connaissent les élèves qui connaissent les attendus euh, les attendus des élèves de cet âge là ça c'est important vraiment faites attention peu importe euh, comment vous, vous voulez vous préparer gardez en tête que l'accompagnement d'un professeur spécialiste du premier degré est indispensable au moins pour les euros vraiment c'est important d'avoir quelqu'un qui, qui, qui connaisse ça donc nos professeurs sont spécialistes du premier degré et ils sont également tous cadres de l'éducation nationale, examinateurs de jury, donc ils savent exactement ce qu'on attend de vous. Voilà, des spécialistes vraiment du concours et du premier degré, ça c'est important et donc vous serez accompagnés par eux toute l'année. Voilà, globalement sur cette épreuve, donc vous l'aurez compris, c'est un gros morceau du CRPE, l'épreuve de leçon, c'est une nouveauté, mais c'est un gros morceau qui compte pour plus de la moitié des points de, des épreuves orales. Il faut, vous l'aurez compris, la préparer le plus tôt possible. En tout cas, j'espère que c'est clair pour vous. C'est vraiment le message que je voulais vous faire passer. Et surtout, n'oubliez pas que quand vous allez préparer cette épreuve et quand vous serez devant le jury, parce que même si c'est loin, finalement, c'est dans quelques mois. Donc, il faudra déjà l'avoir en tête quand vous allez préparer votre épreuve. Rappelez-vous que vous devrez déjà vous mettre dans la peau d'un professeur des écoles. Donc, il faudra, vous, vous convaincre que vous êtes un futur bon professeur des écoles, peu importe votre parcours, que vous vous souveniez que vous soyez euh, papa, maman euh, au foyer, que vous veniez d'un autre milieu d'activité, que vous sortiez euh, d'un master. Ayez confiance en vous, euh, c'est vous le futur professeur des écoles qu'on recherche, c'est vous qui allez être devant la classe dans quelques mois. Euh, soyez conscient de ça et, et, et, et, et, et vraiment soyez convaincu vous-même que vous avez les capacités à être professeur des écoles parce que vous devrez convaincre le jury. Et gardez en tête que votre objectif principal c'est de convaincre, c'est de convaincre le jury et c'est de faire réussir vos élèves. Vraiment, ça c'est important faire réussir les élèves et du coup convaincre le jury que vous, vous, vous avez ça en tête. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, vous avez le temps pour vous y mettre et pour le préparer et, et, et je pense que vous avez bien compris les enjeux de cette épreuve. Si vous avez encore des questions, N'hésitez pas à les poser en chat, je vais reprendre le chat de suite, là je pourrai vous répondre par écrit bien précisément comme ça on libère tout le monde, les personnes qui doivent retourner travailler, les personnes qui doivent retourner au bord de la piscine, les personnes qui doivent aller manger, s'occuper des enfants, je vous libère. En tout cas, euh, vous sachez que ce, ce live sera disponible en replay si vous souhaitez le regarder à nouveau. Si vous avez plus de questions sur, euh, sur l'épreuve de leçon, euh, vous pouvez nous appeler évidemment. Il y a Delphine, Nicolas, Juliette, Jacques qui font vous répondre euh, par téléphone et, euh, et je vous souhaite bon courage. Là, je vois juste une petite question, à profite pour y répondre. Oui, l'épreuve de leçon est notée sur 80 points. Les deux épreuves orales au total sont notées sur 120 points. Voilà, c'est ça qui est important à retenir. Tout à fait, euh, Martine, elle est notée sur... Euh, Martinez, Yves, oui, c'est Yves qui vous répond, noté sur 80 points. Yves qui fait donc partie de l'équipe Fort Prof et qui est responsable de formation. Voilà, je vous remercie, je vous mets un peu euh, tous les liens Donc, euh, je vous ai parlé, notamment pour aller récupérer les séances, donc la Fabrique du Prof, les liens pour aller récupérer des programmes scolaires, etc. Je vais tout mettre en, en commentaire, comme ça, ça sera facile pour vous. Je vous souhaite bon courage, vous, euh, ayez confiance en vous, vous allez, vous allez faire le plus beau métier du monde, soyez-en convaincu et surtout, il faudra apprendre à convaincre le jury que vous êtes prêt à faire ce métier. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, je souhaite euh, également euh, euh, bon, bon courage à tout le monde. Je rappelle euh, à nos stagiaires de la promo Marie Curie que vous avez aujourd'hui les nouveaux cahiers de vacances qui ont été publiés sur votre extranet, n'hésitez pas à aller les, aller les récupérer. Vous avez la correction de la semaine dernière également qui a, été, euh, qui a été proposée et vous avez également votre forum sur les programmes scolaires qui est ouvert pour travailler vos cartes mentales. Je vous dis merci à tous et je vous souhaite une bonne journée et des bonnes vacances. À bientôt